C'était d'envoyer euh, une culotte sale, je crois. Est-ce que tu as jamais pensé à monétiser ton contenu pas en ouvrant un Omnifa, un Amim, un truc comme ça que Pour arriver à ce stade-là, moi je connais pas trop, mais tu devrais te charger pour atteindre ce niveau. Est-ce que tu es une pute Ok, salut les derriers. J'ai sur Fitness Fusion. Aujourd'hui, on vous a ramené une figure parce qu'on va faire une séance jambes et on n'en voit pas beaucoup sur Fitness Fusion. Des... C'est la première fois. C'est la première fois. Donc, petite interview, puis petit training. Et aujourd'hui, on reçoit Amélie. Amélie, est-ce que tu peux te présenter quelques mots euh, L'âge, la profession, la taille, les perfs. Essaye de les impressionner. Alors, bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans. Je travaille dans le milieu de la moto depuis 5 ans maintenant. Euh, au niveau des perfs, alors là, comme ça, je ne les ai pas en tête parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait des grosses. Vraiment à ton top level, les meilleurs perfs que tu as pu avoir sur bench, squat, deadlift. Alors bench, j'en fais pas, comme ça c'est réglé. <rire> okay, okay. Euh, squat, euh, je pense que j'ai frôlé la barre des 100 kilos. Ouais. Et aussi le bêtaire, un 70-80, je pense j'en fais pas souvent, souvent non plus. Je pensais que tu avais des meilleurs perfs que ça. Ah ouais, bah sympa, merci. Non mais moi je me suis dit on va ramener une fille sur la chaîne justement pour montrer que... Parce qu'en ce moment on voit beaucoup et qui de font meufs... Pas du deadlift. Ouais mais on voit beaucoup de filles avec des grosses perfs. Et du coup en tant qu'homme tu te sens un peu plus faible quand non. tu vois ça tu vois Non Quand tu vois des 230 en des deadlift gens, ils ont plus de testo dans leur corps alors que c'est des meufs donc... Voilà. Non, mais... Donc là aujourd'hui on vous a ramené une fille naturelle, on va voir ses charges et si les charges là elle est capable de les faire, vous qui regardez la vidéo vous êtes capable si vous êtes des hommes, ça c'est sûr. Oui. J'espère. <rire> non, mais c'est la seule chose sur laquelle on n'est pas ég égaux avec les femmes, c'est la force physique. Toi, tu vas te mettre à dos Bah non, mais là, il y a Tout pas les... des. Tu peux pas parler tu vas des... Te mettre à do des gens de ouf. Hein. Non, mais tu peux pas parler d'égalité okay. sur la force. d'accord. D'accord, que sur un plan physique, les hommes, normalement, sont normalement plus forts qu'une femme normale. Donc, ça va bah, aujourd'hui, on va pouvoir assumer le training que Amélie nous a prévu. Pourquoi tu m'as dit que bon, voir. voir. Je travaille beaucoup en lourd sur des. Euh... Enfin, sur peu de reps, en fait. Je suis toujours euh, souvent du lourd. Bah, tu vois, je suis surpris. Je pensais que vu que tu t'entraînes en lourd sur peu de reps, eu des meilleures perfs que ça tu vois. C'est parce que je m'entraîne pas souvent euh, à faire des PR pour le coup je fais ma séance, j'ai pas forcément le temps, je fais des séances hyper rapides ouais, en 50 minutes max, ma séance elle est bouclée. Je me consacre pas forcément à tester des PR. Ah, parce que moi je suis matrixé parce que je vois sur Instagram en ce je moment je pas pas regarde de des Instagram. meufs qui ont des meilleures perfs que moi et je me dis attends je m'entraîne mal ou c'est quoi le souci Tu vas dans n'importe quelle basic fitness park, tu regardes des filles, gros elles font du squat à 60-70, c'est ça la la la vie. Vie. Donc, donc je suis viril, donc je suis fort. Ouais, bah oui, non parce que moi quand je vois ça j'en peux plus gros. Du coup Deuxième exercice, Amélie. Présentation. Euh... presse. <rire> okay. voilà, de... bon. <rire> ah, tu sais pas combien de reps tu vas faire Temps de repos, tout ça, ça Si, comme d'hab' en 4x8. Elle travaille en lourd hein. Ouais, en fait, elle met très lourd. lourd. Hein, Donc ça va, ça va pas trop nous changer. Bah, très bien. lourd. Euh... Est-ce que ça rajoute du poids bah, Ah oui, oui. Ouais <rire> Au moins 150 kilos ah Bah montre-leur que t'es fort <rire> T'es regardé là Amélie on a trouvé une nouvelle technique d'intensification Méthode FF Vas-y je t'en prie Tu vas monter aussi une une Elle va rester bloquée je crois Non T'as rajouté beaucoup de ah, poids T'as bien mangé quoi ce matin Tu baisses combien <rire> Oh ouais. euh, 75 je pense. Tu peux te mettre où espèce de malade Tu oh, sens. Ouais. sens la différence quand même. On dirait qu'il fait 30 kilos. Ouais. Allez c'est bon. <rire> Allez c'est bon. Oh là là. Bah, je remets... Ah remets. Que, que Attends que je prends la peu... brodouée Quand que je vais prendre la brodouine. protéine. Elle t'a mis un coup de couteau elle a, elle a baissé sa charge. Elle t'a mis un coup de couteau, te La te tête de ma mère qu'elle fait pas une rêve sur la prochaine. <rire> non mais attends, c'est pas possible, de toute façon. Moi je vais rester en bas. Tu peux pas comparer des bras à des jambes, gros, t'arriveras pas. Ah elle m'a blessé. Je pas moi hein. c'était vraiment trop lourd, hein. j'ai eu du mal à aller chercher les 8 à cause de toi. Et du coup, depuis combien de temps tu pratiques la muscu Est-ce que tu as fait ben d'autres oui, sports avant euh, Ça fait 7 ou 8 ans que je fais de la muscu, je pense, et en sport auparavant, j'ai fait de la gym et de l'équitation. Pas mal. Et pourquoi tu t'es dirigé vers ce sport Alors que nous, les mecs, en, pour en le général, physique, pour le physique, il y en a beaucoup qui le font pour les filles. Vous, les filles, vous n'avez pas forcément d'avoir un beau physique pour vous trouver un gars. Même une 0 sur 10, si elle fait ça, elle trouve ouais, un gars. un garçon, ouais. Un 0 sur 10 en mec, il est elle foutu, tu vois. 4 y a... sur 10, 5 sur 10, c'est voilà. voilà. facile. Donc, non, pourquoi faire le sport Non, c'était même pas dans un but euh, physique. C'est parce que euh, j'étais sur Reims à l'époque et euh, j'étais en fac de droit. Et en fait, je voulais juste trouver une activité sportive pour euh, évacuer bien. un petit peu, c'est ça, pour souffler. Et du coup, euh, je me suis dit le plus simple, c'était la salle de sport, parce que j'avais des horaires un peu... Euh, Compliqué, en ça, on terminait tard, on commençait tôt, donc il euh, fallait que je trouve quelque chose où je puisse y aller en dehors de ces horaires-là. Voilà, donc c'est plus pour le bien-être, il y a aussi beaucoup de mecs qui le font pour ça. Nous, perso, ça. on a commencé, on étant en couple, donc on l'a pas fait pour Moi, les je meufs Je l'ai fait pour le bien-être. Sauf toi, parce que. Je l'ai fait pour le bien-être. <rire> pour le bien-être. Si la musculation, <rire> les gars, ce que ça vous apporte, c'est surtout une hygiène de vie. Vous êtes obligé de dormir à des heures fixes, bien manger. Du coup, s'il y a des filles qui nous regardent, là, en combien de temps tu penses qu'on peut se transformer physiquement si dès le départ on fait les choses bien Je pense qu'en deux mois, tu peux déjà avoir des résultats. Et bah, pour les le ah ouais, physique voilà. dont tu rêves, mais en deux mois, je pense que tu peux C'est ce qu'on dit aussi pour les mecs. C'est pour ça que les coachings être suivi. Ils sont à partir de trois mois. Donc, c'est faisable. Ah, le but aussi de cette interview, c'est de, de savoir s'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans ce sport. Au niveau des transformations, c'est pareil. Au niveau des entraînements, est-ce que vous faites des choses différentes que les hommes bah, Je pense que par défaut, les femmes... Euh porte moins lourd. Oui, Donc, il fait peut-être des séances un peu plus, euh, un peu plus légères. Oui, mais moins lourd par rapport aux hommes, mais est-ce que vous ça, vous, ça vous paraît lourd Si toi, tu travailles en force, quand tu mets une charge sur ta barre, ah. elle te paraît lourde. Oui, oui, mais il y a beaucoup de femmes en fait qui font euh, du fitness pour euh, s'entretenir comme ça, euh, pas forcément dans le but de, de gonfler. De prendre ou... en masse. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu te différencies bien des fitness girls, tu es plus une body girl, si je peux dire comme ça. Oui. Euh, oui. Tu nous ressembles plus dans, la, dans ta pratique qu'un mec qui va faire du crossfit, par exemple. C'est pour ça que c'était intéressant de choisir Amélie aujourd'hui, parce que justement, elle a une pratique qui se rapproche de la, de la nôtre. Je On a toujours hyper trop fine. Voilà. Alors qu'on a toujours tendance à croire que les filles girls, tu vois, elles vont faire euh, du curl à 3 kilos, enchaînées avec des burpees. C'est pas que ça. De plus oui. en plus, il y a des jeunes filles maintenant qui s'entraînent comme nous. Du coup, On tu penses que s'il y a des filles qui passent par là et qui veulent avoir le fils d'Amélie, si elles choisissent nos programmes, ça peut fonctionner Ou faut qu'elles aient un programme spécial filles Tu comprends ce que je dis ton cerveau ouais, y a buggé je... Ouais, ouais, T'as réussi à m'embrouiller Non mais tu vois ce non, que je veux dire Je pense que même un programme d'homme il peut être adapté à une toi, fille Tu, tu penses, t'es pas sûr Bah pour moi si, c'est logique, c'est juste les charges ah, qui vont changer en fait voilà, c'est la même chose. Je pense qu'une fille elle peut faire se développer coucher, bien vis-à-vis des, -vis, des dips, parce qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Et euh, c'est le même problème qu'on retrouve avec les compléments alimentaires. Est-ce que toi, tu prends des compléments alimentaires Rose, euh, marketing, filles Non. Euh, tu vois tout. ce que je veux dire Non, alors j'en prends, mais rien à voir avec le côté euh, marketing euh, des produits. Non, je prends juste Enfin, euh, le basique pour moi. Je prends euh, du booster, euh, je prends de la BCA, euh, des vitamines. Euh, je ne prends pas de, de créatine. Mais ce n'est pas une façon. marque qui s'adresse aux filles spécialement, tu vas choisir Non, pas du tout. Toi, par exemple, tu prends pas du Broadway que, euh, c'est même... même pas c'est une superbe marque. Qualité. C'est la meilleure du marché. Et avec Fusion 10, t'as 10% sur toutes tes commandes. Donc, hésite pas. N'hésitez ouais. pas non plus. Ah, il faut. C'est, non, parce que sur le packaging, c'est une statue grecque, tu vois. Là, il cible ouais, ouais. vraiment les gommuscules. Mais tu voulais le placer, j'ai vu. Ah, bien sûr. Mais les filles comme elles peuvent très bien s'en servir. Bien sûr. Ça sera les mêmes résultats. Voire de meilleurs parce que c'est la meilleure. La meilleure marque du complément. Merci. <rire> Avenir, il t'a payé pour dire ça, donc dis-le. Le <rire> Ben on va continuer sur la diète, non je pense. Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, une journée type de ton alimentation Est-ce que toi aussi, tu manges tes flocons d'avoine comme tous les gos Alors, ça dépend des périodes. Là, en ce moment, c'est vrai que pas du tout. Euh... Mais euh, du coup, oui, en effet, le matin, euh, euh, flocons d'avoine, fromage blanc, euh, des fruits, un café. Euh... Après, ça dépend aussi euh, comment... comment je m'entraîne. Il euh, y a des périodes où je m'entraîne assez tôt, euh, c'est-à-dire à, à 7h, je suis à la salle. Donc, je déjeune avant d'aller à la salle. Euh, je vais, vais m'entraîner et ensuite, avant d'aller travailler, je remange quelque chose. En fait, es assez libre dans ta diète et ouais. c'est surtout de manger des aliments sains. C'est ça. Il n'y a pas d'aliment magique. Mmh, non, euh, comme euh, tous les gens de, du fitness, je mange du riz, du poulet, des haricots, ouais. euh, des ouais. choses comme ça. Donc comme nous, bon, tu peux l'inviter à cher manger, cher puis moi aussi, Elodie est <rire> d'accord Pourquoi tu veux me créer des problèmes, toi Non, parce que souvent, les filles, elles sont caricaturées, elles mangent que de la salade pour avoir des, des, des corps... Euh, des jolis corps, tu vois. Mais non, en fait, faut manger exactement la même chose que nous. Ouais. Des glucides le soir, c'est toléré. Tu manges combien de fois Fast food ou alcool, bonbons, des trucs comme ça par semaine. Pareil, ça dépend des périodes, je suis assez euh, ouverte sur ça. Parfois, euh, je... Euh... Fois par semaine. Non, non, non, non, dans l'autre sens. <rire> Parfois, je ne fais pas d'écart pendant 2-3 semaines, ça peut m'arriver parce que j'en okay, ressens bien. pas Hop. du tout le besoin. Okay, donc en fait, tu es très sérieuse dans, au niveau de la diète et tu cheats seulement quand tu en ressens le besoin. Oui, c'est même pas ça, c'est plus quand je suis avec des amis, la famille, des choses comme ça. Mais sinon, toute seule, je ne vais pas chercher de pizza ou des choses comme ça. On fait tout seul. Hein. Ça ouais, marche. Nous, on est tombés dedans, vous savez, tout ce qui est fast food, c'est une drogue. Mais c'est vrai que c'est mieux de garder ce moment-là pour avoir une vie sociable. Nous on fait quoi Nous on est des brins, d'accord On fait de notre mieux. Toute la ligne. Allez hein. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Allez, jusqu'au bout, tu peux. Si si tu peux, tu peux. Ouais. Serre les dents, pense Allez. pas. Une rep à la fois. Allez, pousse. Bien. Oui. Laisse pas tomber le genou. Bien. Ah mais lui chauffe le Dis-lui, t'as que 24 kilos dans les mains. Ah il a pris les 24 en plus. Ah ouais, ça fait ça bien. Jusqu'au bout. Encore 2-3 ouais. max. Ah non. Ouais, voilà. C'est même pas le poids de ta meuf. Elle fait. Non elle est un peu plus long. Bah ouais, bah tu dois être capable de soulever ça. Vu ce que t'as fait avec. Au niveau de tes habitudes d'entraînement, euh, nous ah, les mecs, j'en vois beaucoup qui s'entraînent à plusieurs, tu vois, en groupe de potes. Les meufs j'en vois peu. C'est dû à quoi ça Est-ce que toi tu t'entraînes avec quelqu'un Non, je m'entraîne toujours tout seul, je déteste m'entraîner avec quelqu'un. Je fais une exception aujourd'hui et je déteste aussi <rire> m'entraîner sans musique. On, te, on suit ton programme de Mais toute façon, on va pas être dérangeant. On va faire exactement ce que tu fais, vous allez voir ça bah, pendant cette vidéo les gars. T'as des amis qui s'entraînent avec d'autres filles ou pas du tout C'est rare, euh, mon entourage s'entraîne euh, tout seul. Et à sortir les gars. C'est un peu plus compliqué aussi. Ce bon. que je voulais dire par là, c'est qu'on voit beaucoup des groupes de mecs s'entraîner ensemble. Ils font le même programme, mais on voit pas beaucoup de groupes de filles s'entraîner ensemble. Après, ouais. peut-être qu'on est dans la campagne, nous, et qu'on voit pas tout non. ça. Mais dans même les après, grandes euh, villes, peut-être. J'estime que même entre mecs, moi, je sais que je m'entraîne mieux quand je suis tout seul. Quand on va s'entraîner à deux, je sais que je vais vouloir te parler, et je vais allonger les temps de repos, on va faire de la merde. Moi, euh, je vais vouloir l'impressionner, je vais me vouloir me. faire voilà, ses charges. Aussi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mieux de s'entraîner seul. Vous devez suivre votre propre programme. C'est surtout pour essayer de comprendre les filles. Pourquoi on voit des mecs s'entraîner? En groupe, mais pas les filles. C'est plus, c'est plus Amélie qui pourrait nous répondre là-dessus. Ouais, il faut pas dire qu'on traîne moi, comme tu fais des grosses barres, il y a l'impression que ton poids qui est content. tu vois. Ah, plus, un de un plus un délire d'ego, tu soulever le plus lourd. Est-ce qu'on retrouve ça chez les filles, euh, vouloir pousser plus lourd que l'autre Sûrement, mais ça c'est l'être humain. Après, en soi, moi, de toutes mes copines, euh, en fait, j'en ai aucune qui fait du fitness. Donc forcément, que je m'entraîne toujours toute seule, il euh, y en a aucune qui fait. Elles font du sport, bien sûr, mais. Euh... Mais pas de la muscu. Mais pas de la muscu. Quand je m'entraîne, je suis dans ma bulle et de toute façon, dans la salle où je vais, il n'y a ah, pas de sûr. filles. Donc comme ça, je sais pas le problème. Ah, c'est vrai qu'elle s'entraîne dans une petite salle indépendante. sal non, il y a un peu plus de monde, mais il n'y a pas de... Enfin, il y a des femmes, mais en fait, il y a surtout un, un espace où il y a beaucoup de cours collectifs et... Euh, ah, du coup, tu es pas un sujet peu à te comparer. Et, ouais, voilà, c'est de la Zumba, des choses comme ça, et c'est pas forcément voler. Et c'est vrai que je ne me vois pas forcément retourner dans un fitness park. Ne dis pas ça, ça on en pas ah, ça. Déjà, les gars, vous avez un mois offert avec le code Fitness Fusion si vous vous inscrivez à fitness park. C'est une superbe salle. Si vous êtes une fille, vous pouvez vous entraîner toute nue. Personne ne vous regardera. Donc, Amélie, du tout. En vrai, euh, un conseil non, pour les filles, plus, bien. plus trouver une salle où, où c'est calme. Bah, quelque chose d'assez euh, familial, oui. Euh, je pense qu'il y en a encore euh, un petit peu partout, euh, un petit peu orange bleu. Mais tu as eu de mauvaises expériences pour, euh, pour dire non, ça ou pas, pas dans d'autres salles pas de mauvaises salles. expériences en particulier, mais c'est vrai qu'il y, y a toujours beaucoup de monde, euh, peu importe l'horaire, de toute façon. S'entraîner à basique, c'est pas la meilleure expérience non Ouais, basique, il ouais. faut pas comparer. Mais là, regarde, Park ouais, pas. il de faire des rencontres, ils viennent bah, il vient pas faire dire Je pourrais te dire ça à la fin de la séance, mais c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup plus calme. Moi, chez Kain. Merci Amélie. <rire> Moi je KN1, je vois les filles, elles s'entraînent, il n'y a personne qui les regarde, j'entends pas des gens dire ouais regarde, la fille, ne parles pas. Tu vois. Après quand tu vas à Fitness Park, tu sais que les mecs ils viennent pour s'entraîner, c'est une salle de go muscu, c'est pas comme Basic Fit. Si, pas si les mecs vous avez des ou, objectifs, euh... à aller à Fitness Park, si oui. vous voulez plus un lion de rencontre, c'est clair, c'est tu si vas à Basic Fit. Est-ce est est est que toi tu as une anecdote à nous partager justement euh, là-dessus, est-ce qu'il y a eu des démarches reloues en salle, tu as peut-être fait des essais à Basic Fit Une fois, parce euh, que je m'entraînais tard, vers euh, 21h30, je débutais seulement ma séance, c'était une salle 20 24, 24. Du coup, j'étais reparti tard et il y a quelqu'un qui m'avait suivi en voiture euh, et du coup, le lendemain, forcément, j'étais allé voir le mec qui était à l'accueil à Basique, il avait bloqué sa carte, etc. Enfin, après, en soi, tout ça, tu peux l'avoir aussi en dehors des salles de sport. Euh, tu ah, peux le faire suivre n'importe euh, où. On n'est pas, pas une chaîne de relations, ça, <rire> tout ça, mais essayer d'avoir des approches euh, plus fines. Bah ouais voilà. À la limite pour s'assurer au squat, pas simple. Ah peu non, mieux. tu vas passer bah pour un je peux t'assurer. <rire> non, tu sais très bien. Il n'y a, a pas un exercice qu'on peut assurer une fille sans te s'apparer. Euh... À la limite, à la presse, peut-être. À la presse, c'est mieux. Ouais, avec les mains, voilà. Gardez de la distance. Allez pas la suivre. Dernier exercice, Amélie Euh, ouais. Mais euh, t'es étrange, ce truc-là, ça me perturbe. J'arrive pas à me mettre bien comme ça. J'essaie d'avancer un petit peu, Pierre. Là, elle est très bien. Et les genoux, ils fait, sont ça niveau... Ça fait mal, en fait, ce truc-là. Alors après, tu peux avancer un peu le siège, je bon. sera peut-être mieux. Euh, vu qu'on est autour de l'entraînement, moi j'aimerais bien lui demander c'est quoi le muscle qu'elle préfère travailler à la... C'est compliqué ça comme question. <rire> on a toujours un jour où on est content d'y aller marre. Moi je parie sur les jambes. En ce moment, moi, mmh, c'est les jambes, je suis contente. Pas faire. forcément. Oui, j'aime bien faire les jambes, mais c'est ce qui me demande beaucoup d'énergie. Donc, je sais quand c'est le jour des jambes, je suis contente, mais je vais être épuisée après. Et non, j'adore faire les épaules. D'ailleurs, vous avez l'Instagram de Amélie si vous voulez voir à quoi elle ressemble. Ouais. Comment elle s'entraîne maintenant, bah vous le savez. Vois à quoi je ressemble, hein, tu <rire> sais. <rire> non, mais physiquement, c'est aussi pour ça. Ah, oui. Tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que euh, le fait de t'afficher comme ça euh, sur euh, Instagram, tu as des demandes particulières Nous, on vrai, sait ça, que. Bien, ouais. On a plein d'hommes qui viennent nous voir en DM pour ouais. nous demander des. Des demandes insolites, tu vois. Toi qui es une fille, est-ce que ça t'arrive souvent Est-ce que c'est relou La pire, pire demande que l'on ait pu te faire. La pire demande, c'était d'envoyer euh, une culotte sale, je crois. Oh. Et les euh, mecs qui sont timbrés. Cool. Oh. Pour que sa nana la porte et qu'ils fassent l'amour après. On adore les réseaux. Et euh, bah du coup, tu en penses quoi de, des réseaux Pourquoi tu continues Est-ce que t'as un business en, en relation avec le fitness pour euh, montrer ton corps, tout ça Oui et non. Euh, j'ai quelques partenariats. Après, euh, même si j'ai quelques personnes qui me suivent en soi. Euh, c'est pas ma vie, c'est pas la vie réelle et je sais très bien faire la part de choses entre la vie réelle et justement les réseaux. Est-ce que tu as jamais pensé à monétiser ton contenu sans en travaillant avec une marque, en vendant des programmes, en ouvrant un Onifa, un Amime, un truc comme ça. Le problème de ces plateformes c'est que tu t'exposes et ça peut te retomber dessus plus tard. Et à la base en plus ces plateformes là c'était dédié au sport. C'était justement pour que des coachs vendent des programmes, des choses comme ça et ça a complètement dérivé. Ah, c'est ce qui marche le plus. Hein. Est-ce que tu penses que juste en montrant tes résultats physiques sur Instagram, etc. Ça sexualise un peu les photos, etc. Ou si je peux montrer tes résultats, tout ça. Alors, ça sexualise forcément parce que dès que t'as une nana euh, un peu bien foutue, euh, tu vois tout de suite euh, les mecs. Euh... Se réveiller. Toi, tu as plus une communauté d'hommes ou de, de femmes euh, D'hommes, euh, clairement, d'hommes. Euh, je pense que les statistiques, si j'ai euh, 10-15% de nanas, euh, c'est bien. Est-ce qu'il y a un, un modèle fitness, par exemple, que tu suis, à qui tu aimerais bien ressembler J'en ai pas en tête, mais j'admire les nanas qui sont vraiment euh, énormes pour le coup. J'admire le boulot, même si c'est pas forcément euh, mon objectif d'y ressembler, mais euh, j'aime bien les nanas avec des grosses, grosses. Genre Wellness. Oh ouais, non, wellness, non, c'est quoi C'est Bikini ou c'est un peu au-dessus non, non, Au-dessus, justement, de Bikini. Et ça, c'est dans le futur, c'est quelque chose que au niveau des compètes, non pas forcément, mais dans le physique, j'aime bien. Parce que pour arriver à ce stade-là, moi, je connais pas trop, mais tu devrais te charger pour ouais, atteindre ce je niveau. je sais qu'il y, ouais. oui, oui. euh, y a une étape à franchir. Après, oui. pour moi, si tu passes ce cap, il faut faire des compètes déjà, sinon ça n'a pas ça. vraiment ouais. d'intérêt. Pour, pour l'instant, ça t'intéresserait pas forcément, mais... À l'instant T, non, en ce moment, non Amélie, je pense qu'on va conclure. Merci d'avoir accepté euh, est notre invitation. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire avant Est-ce que tu veux placer ton Instagram Non, je suis pas là pour faire du placement de produits ou pour mon Instagram ou la visibilité ou quoi que ce soit. On le met quand même dans allez, la description, les gars. Qu'elles le, <rire> si le disent ou pas. Voilà. Voilà. Non, c'est plus le côté Amen. fun. Euh, merci d'avoir regardé la vidéo en entière. On n'oublie pas. Le petit pouce bleu. Le petit pouce bleu, s'abonner, les codes de réduction. Là, je donne tout, les gars. Moins 25% sur Iron 1000. Code Fusion 10 <rire> sur Broadway, les gars, meilleur complément alimentaire du marché. Euh, euh, les TWM, si vous voulez vous entraîner ouais. comme Pimous oh, euh... ou comme DJO. sinon, il y a des programmes personnalisés sur fitnessfusion.fr. On a tout, euh, tout déjà fait, ils ont juste à choisir ce qu'ils veulent. Débutant, intermédiaire, avancé. Bon, merci les gars. C'était Fitness Fusion. Force et fun. Et fun. Et